Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en direct du Disneyland Hotel aujourd'hui puisque nous allons faire la seconde partie des secrets de Disneyland Paris alors cette fois-ci c'est un spécial Walt Disney Studios et hôtel, c'est pourquoi j'ai choisi de commencer par le DLH on est en plein mois de décembre au moment où je tourne cette vidéo donc forcément il y a des décorations de Noël partout et je trouve que ça met encore plus de joie et de bonne humeur dans cette vidéo vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires bref, j'arrête de blablater et je vous emmène, on va aller découvrir les secrets donc là du coup on se trouve au premier étage à, la gauche, à ma gauche il y a la boutique du Disneyland Hotel et on a donc juste ici le premier secret puisque si vous faites attention à cette horloge elle tourne à l'envers. On le voit surtout sur la petite horloge du coup qui tourne un peu plus vite. Et apparemment, donc sur les saxophones, il doit y avoir un Mickey caché. Donc je pense pas qu'il y ait d'autres saxophones, donc on va chercher un petit peu ensemble. Et toutes les partitions du restaurant que vous voyez sur les murs sont en fait celles de Fantasia. Le café s'appelant Café Fantasia. Et après avoir fait ce petit tour du Disneyland Hotel, déjà j'ai des étoiles plein les yeux parce que cet endroit est juste magnifique. Et maintenant, vous savez quoi on va au Walt Disney Studio, oui oui oui, et on a du pain sur la planche. Hein. On va à Rock'n'Roller Roller Coaster, mais juste pour vous montrer dans la file d'attente le secret, moi je veux pas risquer ma vie là-dedans. <rire> moteur action il y a une mini dans la vitrine comment vous dire que j'ai pas envie de chercher mini hein vraiment pas mais bon secret oblige mini en vitrine non je plaisante c'est pas du tout ça le secret <rire> mais bon elle était drôle notre blague non en fait c'était pas du tout ça le secret c'était mal expliqué en fait il faut faire vraiment la représentation de moteur action et là dans la vitrine vous voyez pas une mini nia nia nia non, vous voyez une sculpture de Mickey et pareil pour le clocher on peut pas le voir d'ici mais il y a bien un Mickey caché. On est devant le service des machinistes et regardez ce qu'on y voit. Ce camion en fait si vous regardez la plaque d'immatriculation et eh bien c'est la date de naissance de Walt Disney donc euh, le mercredi 5 décembre 1901 et ce qui est encore plus ouf c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo on est le 5 décembre les gars <rire> c'est un truc de fou alors petite rectification faite par un cast member C'est pas Wednesday mercredi Non c'est Walter Elias Disney Voilà euh, Café des Cascadeurs Gros fail On n'a même pas trouvé de boîte à outils en fait Donc on risque pas de l'entendre Si jamais vous savez où elle est n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Comme ça euh... on saura Bon du coup on est en train de manger au studio euh, À Ancoulis et là je vois quoi Je vois une toile et... et une voile qui ressemble beaucoup à Vaiana. Alors ça fait pas partie des secrets mais il y a également le tapis d'Aladin. Ce qui est sympa c'est qu'il y a pas mal de décors et de références à des films et là vous avez notamment le tapis d'aladin en grand. Alors il est assez obvious hein, mais c'est toujours sympa à voir. Stitch et apparemment dans la file d'attente il y a un mickey caché alors la casse member a pas voulu me dire où il est donc euh, on va chercher ça hein. ça va il est facile hein. vous le voyez non c'est vraiment dans la première salle d'attente voilà voilà bon bah écoute ça aurait été rapide hein. effectivement grâce à la casse member je l'ai pris dans le bon sens sans la poubelle et on le voit encore mieux Stitch c'est fait je me rends devant la Tour de la Terreur, là encore, attraction que je ne peux pas faire. Et petite particularité de cette attraction, c'est que je ne peux pas non plus faire la file d'attente pour la simple et bonne raison que j'ai des crises d'angoisse quand je fais l'ascenseur puisque j'ai l'impression que c'est la véritable attraction qui se passe sous mes yeux. Donc je ne vais pas pouvoir découvrir ces secrets-ci, mais je vous laisse me dire dans les commentaires si vous, vous l'avez vu et on va essayer d'en voir quand même un des trois. C'est parti Pour la Tour de la Terreur, bah du coup, euh, c'est un gros fail parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans la queue et donc du coup je peux pas chercher les secrets mais on va quand même continuer, on va essayer d'en trouver quand même quelques-uns. Donc sur le sol on en a trouvé un premier et il y en a un peu partout. Bon et là il y a plein de Mickey mais ils sont pas cachés hein. Et on va essayer de trouver sur les portes. Sur les portes, c'est pas vraiment caché, mais vous avez également des Mickey. J'ai regardé partout ailleurs parce que je pensais que c'était ailleurs. Mais non, non, c'est bien cela normalement. Suite de la chasse au secret, Animagique et toute la partie du reste des studios. Là comme ça, tu te dis qu'il n'y a rien. Et en fait, quand tu te rapproches, c'est que des petites têtes de Mickey. Comme quoi, Disney est vraiment dans les moindres détails. Alors, pour les mêmes raisons... Que la Tour de la Terreur et que euh, <rire> rock'n'roller Coaster, je ne fais pas Crush Coaster, mais sachez qu'il y a un Mickey en pierre caché dans l'attraction. Hey, dude <rire> J'adore la thématisation de cette attraction, en plus, je la trouve vraiment top. Et on a un Mickey caché sur le nez de Martin. Alors, euh, Martin est un peu cassé, hein, il lui manque un phare, mais je pense pour moi que le Mickey, c'est le contour de la bouche avec les deux néons. Dites moi ce que vous en pensez en même temps Martin il a pas de nez, hein. je voudrais pas euh... ou alors il est en retirer. je sais pas Alors on va essayer de tenter d'aller à Ratatouille puisque là les secrets sont encore dans l'attraction dans la file d'attente mais là c'est un problème de, de monde alors je sais pas, on va essayer de le tenter mais je vous garantis rien Allons débusquer les deux secrets qui se trouvent à Toy Story Playland. Alors, effectivement, elles sont vraiment gigantesques les traces de pas. Et j'avais jamais fait gaffe. Mais c'est ouf. Il y a encore un autre gros pas. Alors là, on va découvrir la petite manette de RC Rasseur Le gros bug. La petite manette de RC Racer qui bouge. Euh... Ça bouge absolument pas. Pourquoi ça a bougé là quand ça a démarré ah, peut-être quand oh, ça va s'éteindre alors. oui ça va passer en off oh c'est ouf oh je trouve ça trop génial grâce au casse member j'ai pu découvrir qu'elle était là parce que moi j'aurais continué la file d'attente j'avais même pas remarqué mais je trouve le détail genre trop génial, trop drôle quoi ne serait-ce pas le détail ultime, le Disney Pixar sur le derrière de monsieur Buzz Lightyear Hein donc on a exploré le parc en profondeur Maintenant on retourne sur la partie principale Coucou <rire> euh, Avec Laetitia Qui est un petit membre de la Pixie Army hey, hey. Euh, Et donc du coup On retourne sur les Walt Disney Studios Vraiment sur l'entrée pour voir les derniers secrets Et après on ira faire le village et potentiellement Les hôtels si on a le temps mais c'est pas sûr que c'est ce truc ci hein. donc là on est devant l'objet qui est censé gérer les lumières alors on a été demandé à un cast member parce que je voulais pas appuyer sur des boutons auxquels on n'avait pas le droit de toucher donc c'est dans le restaurant en coulisses à côté du micro-ondes et des caisses et en fait vous pouvez régler les lumières c'est bien autorisé aux visiteurs de réelles différences hein. mais ça reste quand même très joli donc on n'a aucune idée si ça a fonctionné ou pas mais le cast member nous avait prévenu d'ailleurs merci à toi si tu nous regardes puisque étais au stand information des Walt Disney Studios, j'avais vraiment peur euh, d'appuyer sur un bouton qu'il fallait pas et là on va dans la boutique Walt Disney Studios Store vous connaissez mon amour pour les boutiques donc c'est vraiment euh, un moment que j'apprécie là Allons-y, let's go, c'est parti. Nous avons la première photo de Walt Disney avec son Oscar. Et là, qu'est-ce qui a marqué Oh, la classe, la mention adorable. Et si vous voulez voir exactement où ça se trouve, c'est juste ici. Donc là, autour de la fontaine, il y a des Mickey cachés. Alors, est-ce qu'on les voit, ces Mickey cachés Non, toujours pas. Ah <rire> Effectivement, euh, on les voit. Donc il y en a dans la fontaine et il y en a ici. Alors il euh, y en a quand même pas mal là. Hein. Vous les voyez je pense. Déjà, Dingo m'a fait peur et en plus de ça, j'ai failli partir en oubliant un secret. Donc là, on va à la boutique euh, Studio Service pour essayer de trouver une photo du studio original avec l'équipe. Donc on a testé le studio photo, mais c'est fermé. Oui, il manque un peu un dé. Et on teste au studio service, en même temps c'est le nom de la boutique, donc forcément. Allez, let's go. Voilà la photo. Elle est assez impressionnante. C'est un peu le City Hall des Walt Disney Studios ici. J'y étais jamais allée, hein, pour être franche. C'est vraiment la grande classe. Et là, c'est un plan original des Disney Studios, je pense que c'est un concept c'est magnifique. Bon bah je suis bien contente d'avoir fait cette partie-ci parce que euh, j'aurais été triste de rater ça. <rire> euh, je trouve que c'est un très beau secret, en plus c'est vrai que c'est pas un endroit où moi je vais personnellement, je trouve ça très sympa. <musique> Donc là, comme vous pouvez le voir juste derrière, on est en train de repartir des Walt Disney Studios. On va chercher les secrets du village. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de trouver les derniers secrets des hôtels. Le premier secret du Disney Village, c'est cette magnifique rose des vents. Et en fait, la petite surprise, je pense que beaucoup le connaissent, hein, c'est que sur certains endroits, vous avez les différents euh, Disney avec la distance. Donc euh, Walt Disney World... Disneyland Paris, non pas Disneyland Paris, n'importe quoi. Bon, et donc là, on se dirige devant le World of Disney et les statues de Mickey et Minnie que vous pouvez voir juste ici, elles viennent en réalité de New York. Il faut le savoir, hein. je vous avoue que je ne le savais pas non plus. Pas gros fail pour le secret de la designer, la voiture rose n'étant pas là. Euh, bah écoutez euh... <rire> voilà on n'aura pas ce secret le secret du Hannett dinner c'était que sur la voiture rose la plaque d'immatriculation c'était la date d'ouverture de Disneyland de Paris mais il n'y a pas la voiture tant pis alors ici on a des reproductions de tous les parcs du Disney Village, c'est ça en fait avec la vitrine, ça fait un Mickey complet alors là il fait un peu difforme comme ça mais euh, voilà pour le café Mickey et l'ultime secret du Disney Village voilà ma Pixie Army, c'est tout pour les secrets des Walt Disney Studios et du Disney Village, j'ai fait le Disneyland Hotel mais pas les autres hôtels qui étaient marqués sur la liste pour la simple et bonne raison comme vous pouvez le voir qui fait nuit mais <rire> sérieux <rire> donc j'ai pas fait les autres hôtels qui étaient marqués déjà parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de secrets et surtout par manque de temps parce que de base le défi c'était de tout faire en une journée comme vous pouvez le voir j'ai pas du tout fait ça en deux journées ça m'en a pris trois au final au total mais on va dire que j'ai fait du mieux que j'ai pu j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas toujours un petit pouce en l'air pour m'encourager pourquoi pas faire d'autres secrets sur la chaîne je me suis beaucoup éclatée à faire ceci et pourquoi pas des secrets sur les hôtels si vous en avez mettez les dans les commentaires je lirai ça avec attention n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous connaissiez ces secrets si jamais il y en a d'autres que vous connaissez Là encore, vous mettez et ceux qu'on n'a pas trouvés, n'hésitez pas à me dire où ils sont cachés. Sur ce, ma petite sœur, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.